Coucou Ségolène, comment tu vas aujourd'hui Bah ça va, ça va, ça va, un petit peu fraîchement, le temps se rafraîchit, ça va, ça va. Oui, ici aussi c'est vrai. Alors explique-nous un petit peu, euh, qu'est-ce que tu faisais avant de faire la formation et euh, où est-ce que tu en es maintenant dans la formation alors, moi avant, j'étais vendeuse, donc j'ai commencé, euh, j'ai fait un CAP de vente en alternance, donc euh, j'ai commencé à 15 ans, pendant à peu près 10 ans, bah, j'ai fait de la vente, et euh, bon après, ben voilà, ça s'est pas forcément bien passé, donc du coup, euh, j'ai... J'ai été hospitalisée par rapport à ça et euh, après ça j'ai dit bon on va retenter le coup, je vais réessayer, j'ai réessayé, j'ai fait un petit contrat mais bon c'était euh, c'était toujours pas ça. Euh, donc du coup ben, après je suis tombée enceinte donc forcément ça change un peu la donne et après ça ben, du coup on ne sait pas vers quel métier se retrancher. Après euh, le souci c'est que bon ben euh, on ne se fait pas beaucoup aider, hein. on ne sait pas trop vers quoi se rediriger, on, on réfléchit, on réfléchit et puis euh, ben, le temps il passe, il passe, il passe, et puis, euh... et puis bah, donc je me suis dit, enfin voilà, j'aime bien, euh, bien euh, travailler les, les ongles, c'est si un on peu comme ça, et euh, donc en fait, euh, je me suis renseignée, mais le souci c'est c'est beaucoup des formations sur trois jours et euh, en trois jours, je me dis on, ben, on apprend, hein, mais bon, c'est pas, euh, pas. On ne peut pas bien euh, comment dire bien se perfectionner, on ne peut pas bien.. Euh... Enfin voilà, donc du coup, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Après les centres de formation, ben, c'est pas forcément à côté. Après par rapport à notre vie euh, personnel, il voilà, faut gérer un peu tout, mais du coup, je me suis. Je me suis beaucoup renseignée sur la formation euh, urnaise avec euh, ben, tout ce qu'il y a, les, les vidéos témoignages, les, euh, ben, enfin, tout ce que, tout ce que tu, tu mets en place, quoi. Et euh, j'ai dit bon, je le fais, je le fais pas. Mais que, bon, puis on, alors on est un peu sceptique parce qu'on se dit, enfin voilà, la formation à, à distance, comment on va faire pour bien apprendre, quoi. Et puis ben en fait. Euh, comment dire ça, ça, ça, ça se fait super bien quoi. On, voit, on voit super bien et justement on n'a on, on a pas de pression on peut prendre son temps et puis, euh, et puis, et puis voilà ouais. <rire> d'accord super donc pour récapituler un peu avant ça donc, tu faisais un boulot qui toi te te convenait pas peut-être même te stressait tout ça et du... ben. Il me convenait, mais ça, au fur et à mesure, après, si Oui, non. Voilà. D'accord. Ça, ça te convenait peut-être plus à ce moment-là, plus à tes envies du moment, et tu avais non. envie de faire autre chose. Et, et avec ouais. l'arrivée du bébé, tu t'es dit, c'est peut-être le moment de faire quelque chose pour moi. C'est ça Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et donc, tu as beaucoup cherché au niveau des formations. Et comment tu es tombée justement sur, sur la mienne Est-ce que c'était par YouTube, par le bouchon Par YouTube, oui. Oui. Par ouais. YouTube parce que je euh, ben, on, comme tout le monde qui a envie de faire les ondes, regarde les tutos. Ouais. Donc on regarde les tutos et puis euh, ben, on vient sur euh, les vidéos en fait. Et puis euh, et puis euh, ben, on a envie d'en savoir plus parce qu'il n'y a, a pas beaucoup sur les vidéos. Ben, Forcément, on ne peut ouais. pas... Ben, voilà. Et puis euh, ben, après, j'ai fait le, le challenge que tu avais fait sur, ouais. euh, pour 7 jours. Ouais et ben ça m'a beaucoup persuadée en fait euh, ouais. et puis euh, et puis ben voilà j'ai franchi le câble. Oui, oui. il y a eu des prises de conscience à ce moment-là que tu étais peut-être pas en accord avec avec ce que tu voulais faire dans ta vie par rapport à ce challenge de, de 7 jours que tu as fait euh... Qu'est-ce que tu en entends par, par ben, Des par prises de accord. conscience, de, le fait que tu te dises « Ah ben oui, c'est vrai, elle me parle de liberté, elle me parle de tout ça, et c'est vrai que ce, j'ai envie d'avoir ça dans ma vie, euh, c'est ah peut-être oui. le moment. » Ah oui oui, oui, oui, complètement. On a envie de, de, de gérer son emploi du temps, on a envie d'être libre de soi-même, parce que euh, pour mon expérience après, euh, être dans la vente, c'est travailler, enfin voilà, c'est des horaires décalés, c'est jamais les mêmes horaires, c'est travailler tard, c'est travailler les jours fériés, c'est euh, en fin de compte, c'est plein, plein de contraintes. Quoi. Donc on, on se dit, enfin voilà, j'aimerais être maître de, de ce que j'ai envie de faire. Exactement. Et donc, ça fait combien de temps que tu nous as rejoints dans la formation pour, pour celle qui écoutent cette vidéo ben, ça, fait, ça fait deux, trois semaines. Ouais. Deux, trois semaines, ça fait D'accord. C'est vraiment pas longtemps. Oh, c'est vrai. Et comment tu t'es sentie accueillie dans la formation Est-ce que justement, c'est vraiment une formation bienveillante ou est-ce que tu as quand même senti des choses qui, toi, te plaisaient peut-être pas Ah non, pas du tout. Bah, déjà, on... quand on arrive dans la formation, bah, tu... Enfin, voilà, tu nous présentes, tu dis, voilà, un tel est arrivé dans la formation, puis là, tu as une pluie de, de bienvenue. <rire> tu te prends pour une star, parce que tu plein de gens qui ne pas, qui disent bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et, puis, euh, et non, on se sent tout de suite bien accueillis, à l'aise et puis, euh, bon, bah, j'avais fait les premières étés et puis, euh, et puis euh, enfin, voilà, tout de suite, euh, on, on est aidés, on on non, et puis euh, bah, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que euh, bah, ton groupe, il est, il est vraiment humain parce que euh, à côté euh, des, enfin, de la formation, si on a vraiment un souci qui nous tient à cœur ou pas, en fait, il y a vraiment un, un, un une entraide On... enfin voilà c'est euh, la formation certes c'est un groupe de formation mais c'est quand même avant tout euh, un groupe humain parce que enfin voilà tout le monde est bienveillant tout le monde veut aider tout le monde et puis euh, c'est euh... et ouais c'est super. Ouais. Ah ben, je suis vraiment contente que tu te plaises dans ce groupe parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à coeur de faire un groupe justement euh, bienveillant et tout ça et c'est pas toujours évident quand on est avec des personnes de différents milieux, de différentes cultures, tout ça, d'avoir une cohésion de groupe. Mais pour l'instant tout va bien euh, le, le groupe. Oui. Euh, de, de mon côté oui puis je pense que c'est pour tout le monde. Euh, ouais. C'est pour tout le monde pareil parce que jusqu'à présent j'ai jamais vu de, de, de de phrases déplacées, de commentaires déplacés ou euh, enfin, vraiment tout le monde est, euh, est pas entre guillemets méchant quoi. Oui c'est vrai que des fois sur d'autres groupes on peut voir des choses assez blessantes et des filles peuvent carrément renoncer au métier parce qu'elles se disent oh là là on m'a beaucoup critiqué sur cette pause. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça Alors que chez nous, c'est plutôt l'inverse. On dit Écoute, tu peux que t'améliorer. Tu vas faire mieux. Vas-y. Je crois en toi. Et je pense que ça, ça fait beaucoup la différence. Tu penses aussi que le oui. fait d'être encouragé constamment, ça aide Ben enfin, oui, parce que c'est pas. Enfin, faut, quand, dans les débuts, c'est pas. C'est pas chose facile, quoi. On, on, on, quand on, on voit. Euh, les personnes ferment, ah, c'est facile, puis une fois qu'on a le pinceau à la main, eh ben, c'est euh, pas du tout facile, et puis, ben, oui on peut, on peut vite baisser les bras par rapport à ça, et puis, euh, puis ben, il voilà, y, y a toujours une personne qui, qui est là pour dire, mais non. Enfin, il voilà, y a toujours quelqu'un pour, euh, pour nous remonter, pas pour nous rabaisser, mais pour nous remonter. Voilà, quoi. Exactement, voilà, ouais, et c'est vrai que si maintenant, tu faisais une formation en centre pendant 3 jours, 5 jours, même 15, 20 jours, finalement après tu te retrouves seul, tu te retrouves pas à tes pauses, à peut-être tes petits échecs euh, momentanés et du coup après, on peut baisser les bras, même suite à une grosse formation. Quoi. Tandis que là, au moins, ouais. pendant six mois, même plus que six mois, <rire> parce que tu vois que les anciennes ne euh, veulent plus du tout partir. Elles sont là depuis un an et demi. <rire> et, euh, et moi, euh, voilà, je suis super contente de ça. Et puis, je trouve voilà l'entraide qu'il y a, c'est juste génial, parce que les plus anciennes aident les nouvelles. Et ça aide vraiment à, à progresser et surtout à avoir une réponse rapide. Donc justement, est-ce que oui. toi, tu avais l'impression d'avoir des réponses assez rapidement à tes questions ah oui? Oui, oui. oui. Ben après, bon, on, on, on attend toujours forcément euh, ben tes, tes réponses à toi, parce que la formatrice, c'était un peu la, le, le pilier de, de, de tout le monde, mais euh, donc on, on attend. On a, et puis là, on a un petit commentaire de des de personnes de, de la formation et qui et puis on enfin moi pour ma part j'étais enfin satisfaite de ce commentaire là voilà et si tu répondais pas je t'en voulais pas enfin euh, voilà euh... <rire> j'essaie quand même chaque jour de venir sur euh, sur la sur le groupe de formation pour corriger mais t'es enfin vachement présente euh, malgré le enfin voilà as ta vie personnelle professionnelle enfin tu fais beaucoup de choses et malgré ça tu t'es vachement présente quoi c'est euh, j'essaie <rire> C'est à lui, sinon euh, on se demande si c'était pas la, la, la, la, la, la déesse indienne, tu sais, avec toutes les mains ah, qui <rire> Ouais, Oui, <rire> c'est vrai. Ouais, bah, vrai que je, moi j'adore travailler, donc pour moi, c'est pas du tout un travail, c'est vraiment une passion. Et puis je vois qu'il y a des résultats derrière, je vois qu'il y a plein de gens qui me disent merci, Nathalie, de, de m'aider à évoluer. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement gratifiant pour moi que je le fais, mais avec super grand plaisir. quoi j'adore ouais. ça. ça on le ressent on le ouais. ressent j'ai mes chats qui viennent dire bonjour oui aussi. on a des petits euh... Euh, et puis euh, donc du coup euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà évolué dans la formation depuis oui. le, le départ ouais. oui oui bon après certes c'est pas ça fait pas longtemps après ouais. c'est ça, ça prend du temps aussi euh... Enfin, voilà, moi, j le, le premier round que j'avais testé, j'ai peut-être dû mettre trois heures sur un. Euh, oui. C'est normal. Bon, euh, euh, oui, oui, oui. J'ai euh, l'impression déjà d'avoir évolué. De, de, comment dire Enfin, de, de, voilà, après, il faut persévérer, il faut travailler, il oui. faut... Euh, T'as peut-être l'impression d'avoir plus moi, de, ou, de facilité à le faire, plus de dextérité à le faire Oui. Oui, oui. Ouais, ouais. Et tu vas voir, après, ça va vraiment s'enchaîner et aller de plus en plus vite, parce que, en fait, c'est comme une courbe exponentielle. Au départ, c'est un petit peu difficile et dès que tu comprends vraiment bien les choses, ça part. Et après, tu es capable de tout faire, quoi. Oui. Mais c'est vraiment bah, le Je sais qu'en peu de temps, j'ai bien remarqué ça. Oui. Que, euh, au début, c'est vraiment pas facile. C'est... Euh... Comme tu dis, c'est vraiment une courbe. Et puis après, une fois qu'on qu a acquis le, le geste et la matière, mmh. et ben, ça, ça va tout seul. Oui. Et euh, combien de temps à peu près tu, tu passes à t'entraîner À quelle fréquence Alors, euh, ben, j'essaye principalement quand mon, mon petit n'est pas là, parce que mmh. ben, ça, ça prend du temps. J'ai déjà essayé quand il est là, c'est à moitié pas possible. Ouais, il est aussi, <rire> bon plus sur la main d'entraînement ça va mais si on, fait, si on essaie de le faire sur soi-même bon euh, c'est pas donc j'essaye euh, de consacrer un peu deux heures par jour oh. euh, combien je sais pas tout... j'ai pas bien entendu deux heures par jour deux, deux quand heures par d'accord ouais ok ouais bah c'est très bien il y en a qui consacrent plus d'autres moins d'autres juste certains oui voilà par du temps qu'on qu qu peut y consacrer. Et justement, est-ce que ça aussi, c'était un argument pour toi de, de te dire ben, « Finalement, je peux suivre la formation quand j'ai le temps, puisqu'elle s'adapte à moi et pas l'inverse. » Est-ce que c'est aussi quelque chose qui, qui est positif dans ce cas-là Ah oui, ah oui, oui. c'est super. C'est euh, magnifique. Enfin, c'est quand on veut, quand on a le temps. voilà Par rapport à ça, c'est bien Il n'y a pas... On n'a pas de, pas de contraintes d'horaire. On... Tu peux travailler les week-ends, <rire> les soirs, la nuit. Tu peux travailler en vacances. <rire> les insomniaques, enfin, voilà, ils ont du mal à dormir. Ben, S'ils n'aiment pas trop lire, pour s'endormir, ils peuvent enfin, voilà, se fatiguer là-dessus. Voilà. <rire> Exactement. Euh, D'accord, très bien. Et pour celles qui auraient peur de se lancer en disant « Oh là là, c'est à distance, je ne pense pas que j'y arriverais. » Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là euh, Qu'il faut pas, enfin voilà, il faut pas rester, euh... il faut pas rester sur des points bon, négatifs. C'est un grand mot, mais pas sur des, des, des points. A priori, Alors, voilà. Des a priori peut-être. Moi Des a priori. Voilà, voilà. Il faut, euh... bah, il, faut, euh... il faut, faut passer le cap. Il faut, euh... il faut vraiment pas pas avoir peur. Il... Ben voilà, on est toutes pareilles, on se pose toujours des questions et tout ça, et, euh, et en fait, euh, ben on a, on a toutes, les, toutes les réponses à ces questions et euh, une fois qu'on a passé le cap, ben on a limite un poids qui est parti et ça y est, je l'ai fait. Et puis, et puis après, une fois qu'on l'a fait, on ne regrette pas. Enfin moi, pour ma part, je ne regrette pas du tout, je suis super contente. Enfin, c'est... Euh, ben, faut... Si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Il ne faut, faut pas marcher en arrière, il faut faire un grand pas en avant et puis ça apporte que, que du mieux. Et... D'accord. Voilà. Et de toute façon, la formation est garantie. Donc, euh, durant 7 jours, on peut tester, on peut regarder euh, le contenu, tout ça. Et puis, donc, si ça ne correspond pas, on peut toujours euh, être remboursé après, par la suite, euh, donc, euh, dans ces 7 jours. Donc Voilà. voilà. C'est aussi... Oui, une oui. C'est bah, fait... le truc qui m'a fait changer d'avis aussi. Oui. Et puis, ben, en fin de compte, pour ma part, j'ai pas envie d'arrêter de, oui. de... rembourser. <rire> de D'accord. Bon, je... <rire> ouais, donc, c'était quand même un argument qui t'a peut-être rassuré en me disant bah, « si c'était une arnaque, euh, je pense pas qu'elle me rembourserait euh, <rire> si je suis voilà. pas satisfaite ». Ben oui, parce que comme c'est l'inconnu, on ne connaît pas, on se dit, mais non, c'est quand même un budget, je vais quand même investir. Mm -hmm. Et si ça ne marche pas, si, ça, enfin, les, si, si, si, si, enfin voilà. Et puis, c'est euh, bon, en fin de compte, voilà. Ouais. Et, <rire> et je voulais encore te demander, qu'est-ce qui aujourd'hui t'a poussé justement à vouloir faire ce témoignage Alors, ben déjà pour... Euh pour te remercier de, de tout le travail que tu fais parce que euh, enfin voilà enfin, en premier temps c'était pour ça et puis aussi euh, pour euh, pour inciter les autres personnes qui qui ont des doutes et euh, qui euh, enfin voilà pour, pour leur faire montrer bon enfin, pas leur prouver parce que bon ben bah, à travers des euh, vidéos et tout ça on peut pas enfin voilà mais pour leur euh, leur, les, les conforter dans leur choix, et enfin euh, voilà, moi j'ai été vraiment agréablement surprise. et euh... enfin voilà, je, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est vraiment euh, les personnes qui ont envie euh, de, de faire ça, ne, ne, ne vraiment pas hésiter parce que c'est euh... super. <rire> pas... D'accord. Enfin voilà, faut pas. Il faut, faut y aller. Oui, D'accord. <rire> Très bien. Et s'il y avait des choses, euh, encore des points d'amélioration dans la formation, ce serait quoi Est-ce que tu vois des choses qu'il faudrait améliorer Parce que j'essaie toujours de tenir compte de des avis, des remarques pour essayer de l'améliorer. D'ailleurs, j'ai rajouté beaucoup de, de contenu. Oui, j'ai ça. <rire> ça s'est d'un coup... Euh... Oui, bon, euh, à la base, quand je l'ai lancé euh, tout au début, j'avais, je crois, 17 ou 20 modules. Là, on est à 50 modules, avec ouais. plusieurs vidéos par module. <rire> Donc, euh, le volume a vraiment euh, doublé, voire triplé. Et, euh, et du coup, j'essaye voilà, toujours de l'améliorer. Donc, je tiens énormément compte de ce que vous me dites. Là, voilà, j'ai eu, euh, fait quelques, quelques vidéos. J'en ai fait 4 récemment pour... Euh, encore vous aider, on va encore faire des lives d'ailleurs il y a un live peut-être prévu ce soir j'en ai pas encore parlé parce que c'était pas encore sûr euh, mais voilà, est-ce que pour toi il y a des choses à améliorer euh, ben, J'ai envie de te dire non parce que c'est tellement complet que euh, ben, après j'ai peut-être pas assez d'expérience et de recul pour, pour te dire mais euh, non parce que même au niveau de la théorie, tout est bien expliqué. Euh, au niveau de la pratique, enfin voilà, il y a, c'est vachement complet. Et puis y a, y a, après, au-delà de la pratique, euh, bon, pour ma part, je les ai pas encore regardés parce que je suis pas à ce stade-là. Mais, euh, voilà, par rapport à nos projets euh, pour pour après. Donc, voilà, c'est vraiment de à à Z. enfin, une formation classique, vous n'aurait pas le. le un, après quoi, le... ouais, la partie entreprise la partie clientèle voilà. ouais, euh, comment ça. trouver ouais. les, ouais. les clientes comment les fidéliser comment ouvrir l'entreprise les droits les devoirs ah. l'impôt libératoire toutes ces choses qu'on n'aime pas <rire> mais qu'il faut savoir quand même et puis toutes les infos sont, sont regroupées au même endroit et on peut y revenir à n'importe quel moment et voilà, que c'était important Donc, de, ouais. de l'intégrer mais, mais voilà pour ma part je Peut-être que plus tard je, je serai amenée à te, te lire, mais là pour l'instant pour moi c'est vraiment complet de A à Z, même avec les aspirateurs. C'est génial. C'est bien d'avoir aussi des retours une fois d'une fille qui est de, dans la formation depuis pas trop longtemps parce qu'en général les films disent euh, parce que voilà des fois de temps en temps je demande à ah, qui a envie de faire un témoignage et du coup il y a des filles qui me disent ouais, j'attends d'avoir fini la formation j'attends six mois et, euh, ouais. et en fait c'est sympa aussi d'avoir un retour de quelqu'un qui vient de rentrer et justement les, les premières impressions quand on rentre parce que des fois après on s'en souvient plus après plusieurs bah, mois. Non, ouais. Et c'est hyper intéressant aussi pour les filles qui se disent, ah j'aimerais y aller mais j'ai encore peur et euh, voilà, c'est très bien, c'est super. Oui, <rire> oui c'est pour ça aussi que je, que je, je paie de pour ouais. <rire> C'est génial. Surtout que voilà les filles qui font les témoignages en général, c'est des filles qui ne sont pas forcément très extraverties, souvent elles sont un petit peu timides. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi et du coup c'est... C'est d'autant plus gratifiant pour moi parce que je me dis, mais vous faites un effort incroyable, c'est juste magique ce que vous faites. Et euh, c'est génial, quoi, j'adore. Oui, bah, moi après, je suis, je suis timide sans lettre. Et bon, enfin voilà, parce que après, voilà, dans la vente, on, on aime oui. bien parler avec des gens qu'on connaît pas. Donc, donc, donc forcément, euh, voilà, mais il euh, faut sauter le temps. <rire> <rire> D'accord, super. Peut-être, est-ce que tu as un tout dernier mot à rajouter un tout dernier mot euh... si, si par exemple quelqu'un euh, voulait se lancer dans une formation euh, et qu'il aurait encore un dernier doute sur la formation, qu'est-ce que tu lui dirais euh... Ben, euh, euh... Je leur dirais, n'allez pas après... Euh... Euh, comment dire N'allez pas donner... Euh... Excusez-moi de parler de ça, hein, mais ne, ne pas donner vos, votre argent à des, enfin pas à des personnes, mais à des, des formations qui, au final, vous apporteront, je ne dirais pas grand-chose, parce que euh, j'ai, euh, enfin, je, j ai, j ai, il y a une personne qui, qui a fait une formation en trois jours et euh, elle n'est pas, pas satisfaite de de son métier quoi donc c'est un peu dommage donc euh, ce que je dirais encore enfin, par rapport à cette formation enfin voilà c'est euh, un investissement qui nous euh, qui, qui, qui, qui, qui enrichit et, euh, sur tous les, les angles. Donc, je ne sais pas si ça te satisfait comme réponse <rire> Très bien, je n'avais <rire> pas de, de réponse, enfin, il faut que ça vienne du coeur, c'est parfait. C'est ouais. impeccable, <rire> c'est génial. Je te remercie encore énormément pour ce témoignage. Merci d'avoir consacré ton temps. C'est vraiment adorable. Et euh, je te dis à très vite. Ok, pas de soucis. Ah. <rire> Salut.